J'ai beaucoup appris avec lui et je pense qu'aujourd'hui, je dirais ce que ce que j'arrive à faire avec la Géorgie et les bons résultats que j'ai avec la Géorgie actuellement, c'est aussi parce que j'utilise des méthodes de Carlo Ancelotti au niveau notamment du management. Et ça marche. Les joueurs sont contents, les joueurs se sentent aimés.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 qu'avec le, avec Sadio Mane, euh, qui va les, voilà, qui va les emmener en finale de cette Champions League cette année.